Ultra Ultrate, bonsoir à vous, bienvenue sur la chaîne de Show H1 pour une soirée un petit peu spéciale, ça change un petit peu du quotidien que vous avez ici. Vous inquiétez pas, il va y avoir du Warzone, il va y avoir le Lord dans un instant, il va mettre des têtes comme vous avez l'habitude de le voir. On rejoint direct le Big Boss, le Lord est avec nous mesdames et messieurs, on est chez ouais lui plutôt. Merci de nous accueillir. Là, quand je vois cette intro, je sais pourquoi je l'ai pas faite. Encore merci à la Fnac et à Asus Rock de sponsoriser cette soirée. On a une, une super invitée aussi avec ma... Bah ouais, madame Trivia. J'espère qu'elle est en forme hein. Ouais mais grave. Je hein. suis trop contente en vrai. On va se régaler. Mais je sais pas si tu fais souvent ça toi Chouachin, euh, laisser l'opportunité aux viewers un petit peu de, de jouer avec toi à Warzone, ça t'est déjà arrivé Alors euh, généralement ils me rejoignent en game, on appelle ouais. ça des streamhack. Ouais ouais ah. <rire> <rire> J'ai sélectionné à ma volonté, un ultra et une ultra. Tarp. Oh le Let's go La Ghost qui est avec nous ce soir. Première game, on veut que, je veux qu'il valide 3 kills. OK. Oh le timide Est-ce est que oui. t'es la poulet Ah bah ben voilà ah, Oui, oui ah, là Ouiiii Ghost Eh, 3 kills <kız> <counseling> <lunch> Hello Enchanté Ça a Bah ça va super, je voulais pas vous couper, du coup j'osais pas trop parler. Oh la la, mais c'est ça, c'est pour ça que j'aime la connu de Chouachin, trop respectueuse. Oh les gars vous n'avez oh, pas Oh la vache, les gars, je... Ok, Black Ghost Contact, okay. contact à moi J'arrive, juste derrière Vas-y J'ai la revenge Ouais, j'arrive là. Oh c'est un sniper que j'ai, merde Oh putain, je l'ai rien non, fait. T'inquiète, mon frérot, 4. <rire> je l'ai rien fait. Alors, euh, Blagot bah, qui vient de tout le monde est en est fait, est pendant qu'on parle. Est-ce que tu viens de, de valider une carte cadeau de 50 euros, frérot Mais non. Euh, je suis à 4 il est là encore, encore, encore. Un. <rire> ah, il prend même ah, le déclic à 5. Il est là, il est là. Allez, go, on avance dessus. On avance dessus, on avance dessus. Il est sur mon ping, ton kill pour les 50 balles. Je rappelle, il pourra l'utiliser pour bah la FNAC. Tu vas à la FNAC avec nos petites cartes cadeaux, t'achètes ce que tu veux. On remercie aussi la FNAC On parle beaucoup d'Asus, mais ils sont là aussi. Attends, mais je suis en train de mourir. Vite, vite, prends la tyrolienne. C'est où la côté, Juste à côté de toi. Non, je vais mourir. Non, dis pas ça, Mais c'est quoi ce chat en sub-only là Moi je vais m'énerver, On est là pour le partage, c'est play with me, c'est pour tout le monde. Enlevez-moi cet homme. Non, t'es sûr qu'il est en sub-only Est-ce que si je meurs, c'est grave Ah non, mais t'as trop de sub C'est juste que c'est t'as trop de sub- La tête d'homme que j'ai pas fait exprès. Pour moi, on est Mais je suis désolé. C'est Fred En fait, tout va bien. Protéger les. Pourquoi protéger Little Vous devez me protéger Alors, ça, c'est à dire qu'il y a une équipe qui te traque. Parle. Par, euh, mais j'ai mes ah <rire> Non mais gros C'était un screamer Regarde <rire> mon écran C'était ouais. un screamer R Trivia, tu vois la petite, euh, la petite euh, truc jaune que t'as oh, pris Oui Mais euh, essaie d'aller la chercher, et tu peux réanimer Doig Gratos comme ça Oh le bâtard il t'envoie au charbon Mais c'est super loin Non, je te dis pas ça Il t'envoie charbon Trivia il y a des voitures je, que je, je peux pas les la, prendre. Je l'amène réanimer un frère, c'est tout. Pff, euh, bah, merci Big Whale. Merci lapin. Euh... Bah, attends, attends, c'est pas, pas, pas encore fait. Hein. Moi je pense que je viens direct vers vous. Hein. C'est cool. Coup... Euh, ce oh, je... Il reste 10 secondes, j'aurai pas le temps. Vous pas... savez, je suis elle est, Il est ah rare c'est bon. bon oh, vous êtes des bâtards, elle a fait tout ça pour rien. Oh, de fou. Oh, moi je crois que c'était Big Whale. Oh, de fou. Mais, alors j'ai cru, le site. C'est Black Ghost qui m'a réa. C'est monsieur, monsieur Ghost. Il l'a fait en silence. On fume la voiture. Oh non j'ai Ou les méchants. Pardon, j'ai encore pris un truc jaune. Et ça, ça, ça suffit un peu. Je suis... Non, mais j'ai pas fait exprès, j'ai cliqué. C'est un problème. Je voulais mais... looter. <rire> je sais pas ce que j'ai pris. Attends, je vais chercher à, un colis à, pour à droite, euh, à droite, les atouts, les gars. Je, je, je, je, juste, je te le craque. Oh merde. Où Moi attends. je suis Black euh, Ghost. Mais moi je trouve pas les gens en fait. Où les bonhommes Alors, sud 160, à, sud, à... sud 160. Tiens, je vais goût. nous mettre des plaques là, comme ça on aura full plaque ah ouais ouais, ouais. Il a, ils, ah, ils, ils sont deux, il y a un brillant avec un camion aussi Oh nice okay. tire, tire sur le camion, sinon il va nous écraser Tu parles la personne, tu, tu parles tout seul Comment ça je parle Genre, tout seul Vraiment t'es solo <rire> Mais non, <rire> on est tous ensemble Mais zéro, Mais on, Mais est ensemble. Ensemble. on est une famille. On oui, est tous ensemble Cassez le camion, oui. il, va, il va vouloir me faire du mal sinon Oh j'ai volé un bonhomme, let's go Pardon un homme à terre Je vois pas du tout où je tire. Mais on est ensemble la terre Tout seul Ensemble J'ai des armes nulles en fait. Tu veux une arme Tu veux quoi Tu veux une contact ou distance, Little Big Wing Ah, mais y'a encore des kills Oh, tu sais. Je veux une arme distance ou une contact Bah, t'inquiète, prends ce que tu veux. Contact Contact Où ça, contact À droite Ah, il va te finir Non Ils sont trop durs à suivre. Dis pas ça. Ouais, hein. y'en a un qui est en blade dedans. Ouais, mais c'est très. Oh, Big Whale. Big Whale, mais oh, là, tu as vu les sorties de la, la Peut-être, peut-être. Hein. Big Whale, Attends, la regarde, regarde, regarde, regarde. Attends, attends, je vais okay. faire un truc de ouf. Ok Tu, tu vas le faire. Non, j'ai raté. Euh... Mais l'ascensionnel est. Attends, j'arrive. Remets <rire> <rire> des plaques, remets des plaques, remets des plaques. Attends, attends, j'ai envie de faire des moves de ouf là. Oh, mais... ça touche. Il est low middle. Vas-y, Ghost. En fait, il faut que je réduise ma. Oh, Big Whale mais non mais, non mais je suis trop nulle. Arrête, ah, arrête On, les... arrête. on, les... on a eu as chance, une as as assiste. Viens avec moi, viens avec moi uh, Trivia. J'assiste Black Globe. Ah, Glo on met des plaques oh, Trivia, ça oh, à moi. Je, je, je crois qu'il y a quelqu'un Je mets des plaques AAAAAH Je mets des plaques J'ai mis des plaques Deux sur moi Aidez-moi, par pitié Oh sauf quand tu t'appelles chouachin Quand tu t'appelles chouachin, t'as pas besoin de plaques C'est pour les autres C'est pour les autres Ah, le sang, il est froid, il est glacé moi ça, ça c'est les moves que j'adore sur Warzone, quand t'es low life ouais. et que t'arrives quand même de par le déplacement à reprendre l'ascendance. Ouais. Ça c'est du skill. Oh re reviens la Black Ghost, il faut que t'achètes lâches bagage. En plus si je te reste. <rire> je vois que tu comprends vite Black Ghost. Je vois que tu comprends vite. Yeah. Autoréa Dwag. Feu. Au feu bien je, sûr. Vais, je vais prendre l'autoréa. À terre de camion, y'a plus de tourelle. Okay. Ouais ouais on est là ouais. Mmh. Il s'échappe, il s'échappe. Tu es dal ouais. C'est bon kill. Alors, moi mais je prends. Bouillon, mec. Ça, il est crack sur toi, Black. Mais t'es bouillant, Black Ghost. Dommage, j'en a pas sa pauvre <rire> C'est la meilleure POV. Me il, il a 13 marrant. skills, deux fois plus de dégâts Non, non, quoi. non mais gros, t'es un joueur pro en vrai, tu nous as menti. Ah, mec, on parle d'argent, tu sais. <rire> <rire> ah oui. Non, les, ça fait plaisir. Les dents qui rayent le parquet. Non, mais c'est bien en vrai parce qu'il nous suit bien, il assiste de ouf. Il saute aussi, il saute Il faut tirer devant Pigeon. Fire, fire. C'est où c'est où Mais partout, ils ont, ils, ont, ils ont tous sauté de la tour Regarde dans les airs Ah encore ouais Oh lui il tombe hein Oh lui Big Biguel qui finit le kill C'est beau ça Mesdames et messieurs deux autres, deux Il autres, reste là. 11 teams, Dont nous Crac. 1HP Mort à la tiro Mort mort mort Encore un ça traverse sur la gauche Il y en a encore un là-bas j'ai vu je crois Elle est incroyable l'arme. Il s'enfuit il s'enfuit Oh merde il y, y a un camion Faites gaffe, camion! NON! Ah Pardon, excusez-moi. J'ai oh oh oh oh eu très peur. J'ai dé dévissé, capitaine. J'ai eu très très peur. Vous faites pas écraser par le camion, c'est la pire des morts. Est-ce qu'on peut les tuer, euh, les gens dans le camion? En j'ai pété le camion, ouais, ouais, bien, le le camion je crois. C'est ah ouais très très blindé. Il oh. dans le camion. Nice! nice. Ai il y a plein de gens qui courent derrière! C'est le camion blindé. peut le vrai problème. Quelqu'un a une caisse de munitions? Où est-ce qu'on tire? Non, je comprends euh, moi pas. Ouais, si j'en ai besoin. Où il faut tirer devant les bonhommes, on est d'accord. Go, on va en acheter une. Ouais, j'y vais, Je vais, pas vais, j'y vais, toi. vais, toi. Au Attends, mais je comprends pas où il faut ah, tirer. Remarque, ça, ça je vais aller aider, je vais oh aider ouais, euh, monsieur Ghost, hein, je, te, je vous la ramène. Y'a des bonhommes là-bas euh, là Y'a du genre sur toi, euh, Ghost oh, J'ai ah, pas, ouais, team... okay. pas les thunes Ok, j'ai pas les thunes. T'es en un contre 4 là Ouais, non mais il les ouais, file oh oh Ils sont de 4 Dans, la, dans, la, dans, la, tente dans où la tente. tu tires chaud. Allez, Bigway, il a besoin de toi. Hein. Deux de tombés, plus guère. Allez, Bigway. Yeah je suis là, Quoi là je suis là, je suis là. désolé Oh le tout de yeah, well. balle, pardon T'inquiète, je peux rien Je parti euh, Je mets un drone pour qu'on ait les infos Merci beaucoup Oh non ça me Attends, j'arrive, je le fume au point Les gars ça peut pas être moi euh, le, le, le la star hein. encore besoin de vous les... Y'a un mec euh... qui me tire dessus, oh non je me fais fumer oh J'ai trop je besoin de toi break, fumer. Les break, les break, les break Il est une balle, juste là J'arrive, Big Whale t'es safe Je suis safe Elle est full safe Big Whale Je t'en devais une, je vais te rembourser maintenant T'es sûr t'es safe Là, là, ouais. Allez, j'y vais. J'ai confiance en toi. Le ouais, colis, vrai, il, a, il est campé. Attends, mais il y a trois mecs à gauche Il ouais. y en a ah. deux devant Non, t'inquiète. Alors, on doit, on doit fumer le mec devant nous. Et peut-être qu'on a une chance. Attends, il y a un shop, on peut réa. On peut Bon, Je euh, suis safe. Ok, c'est la fin de la game. Soyons honnêtes. <rire> on m'en sortira pas. J'avais pas d'armes, je suis désolé. Oh non. Oh non. Ah, ils étaient. Oh, oh non. Frère, get ma pause. Ah non mais ils, ils, ils ont ils ont joué super oh. fort. Ah. Ah. Allez, ah. dommage, Dwayne. <rire> Alors, dommage. <rire> Alors, par contre, c'est pas grave. Mais c'est trop Mais... dur la fin de zone ici. Alors, la fin de zone ici. En fait, on a pris la mauvaise décision. On est parti sur la gauche côté mer. Les Alors mecs de la terre nous ont du... tiré euh, dessus. Ouais. Les mecs de la mer nous ont tués. En fait, je vous ai réanimé tous les deux. On aurait dû repartir en arrière et retourner sur votre stuff tranquillement. Et en tout cas, 14 kills pour Black Ghost <rire> fait une game de malade. 12 kills pour Chouachin, 5 kills pour Big Whale. Et moi, malheureusement, ça a bugué. On connaît pas mon compteur. Mais après, ouais. Après, t'étais là surtout pour accompagner et euh, t'as beaucoup break. C'est toi qui as aidé Blagos pour qu'il ait tous ses kills. Le truc de Ah ok. T'aurais aurais, dû t'y attendre. <rire> en vrai, okay, y a ouais, plein de... Ou, ou mais... alors une à catastrophique. Oui. Je... Tiens, je... t'as dit quoi, je... Tiens, je... As dit quoi Hop, je regarde. Qu'est-ce que tu fais Mais non, je... ça c'est alerte maximale derrière moi, derrière moi, Je me fais viser, je me fais viser dans le bac. Nord-est, au-dessus de la montagne, je pense. J'ai pas vu, mais je vois juste l'alerte. Je me fais fumer. Oh, et de l'autre côté, de l'autre côté aussi. Ici aussi. Point violet. Les gars, on est encerclés sur toutes les collines. Ah, si Je me, me mets des plaques, je me mets des plaques C'est quoi cette map Non je me, mets, je me mets des plaques on les fume. Ah là, Caldera c'est. Mais c'est horrible, c'est pas équilibré frère pas... En fait là ils ont la hauteur. Mais tu es à travers les murs <rire> Mais gros je me fais allumer à travers le mur Je <rire> deviens fou là, on, on tente de prendre ça et on s'échappe. Enfin, on, on, va, on va se repositionner. Black Ghost On reprend la hauteur oh, en fait sur eux. J'ai ah. pas pu. Je me chie dessus Black Ghost, tu sais. T'es mort juste là Je me suis chié dessus Regarde, il saute à la trivia Je vu, coup. J't J't ai J't ai vu oh. avant de mourir Je t'attends hein. Quasiment crack. Que hein. j'emporterai ah Ça va Qui a crié Blackhost A <rire> ton avis J'ai <rire> cru que <rire> c'était toi Trivia Toi tu meurs Nice Oh ce laser ah. que je lui ai mis En vrai bof <rire> Chez moi je fais pas mort. Par contre Blackhost tu fait <rire> son goulag, euh, gênant ah, je vais donner toute puissance pour la première game. Je suis tout seul avec, j'ai plus d'énergie. On va créer mon gars et on va aller le faire ce top 1 et on va aller te gagner 50 euros de plus pour que tu ailles le dépenser. Non, ai... on, Alarm, fume, ai... on, ai... on est en train de partir faire ça. Chaud, n'oublie pas que la victoire dépend de toi et le bonheur de ton viewer également. Euh, je... Super, si n'oublie pas. pas il a pas de thunes donc la pression est sur tes épaules. Oh merde. Oh est-ce que vous y croyez mes chers Ultras et mes chers ultras est-ce que vous y croyez yeah Chachan qui tient mon, qui va pouvoir au moins remettre ses trois plaques, qui va pouvoir au moins se défendre On va laisser se concentrer avec le son, vous allez revivre son live perso comme vous en avez l'habitude Oh le transfert, regardez <rire> Regardez ce transfert Mais pour... une. mais... C'est vraiment une carte garde-la, garde-la, garde-la, j'en veux pas Mais je sais pas ce que... <rire> et même à toi toi gars Attends. Quelqu'un qui fait fumer C'est moi qui l'apprends. Ahah Quelqu'un t'es fait ah fumer Cette chose en train de me faire de fumer Mais c'est où, où, où Je me cache ah je, je me cache Je te réanimerai pas gros, viens vers moi Mais, mais ils sont Vas-y, vas-y, je fais la part Non, ah c'est gars, c'est horrible Ah, après, ah tu nous oh, oh merde Oh non mais là, on est pas, pas concentré Il le fumé, il l'a fumé, il l'a fumé Là, j'ai touché l'autre on est en surnom, on a pas peur, on est en surnom. Je les fumé, comment ça se fait qu'il meurt pas Encore un j'ai, j'ai, j'ai Break, mort Enfin, à terre, à terre juste pardon, à terre juste donc il doit y avoir du monde J'ai besoin de plaques Attends de est Il Y a y est une de, de boîte de y a, plaques il, il, Y a de la plaque ici Alors juste, il s'appelle... Leur, leur nom de team c'est Donc Faites attention ouais, C'est bizarre ça Bah c'est le hasard ça Je crois que c'est une équipe e-sport Ouh, ouh, ouh. Crac Crac Regarde dans les airs ratab... Oh bah mort Oh, tu... oh Ok oui. Trop fort T'es ah, ou pas Oui ton Non Non J'ai pas safe Mais pas fait de me dessus Écoute, même si t'es pas safe, j'arrive Merci On peut le faire On peut aller chercher les 50 balles supplémentaires il nous tire juste à droite, sud-ouest On est repéré Trivia Allez, tenez bon, tenez bon C'est pour ah, ça que je On part sur la gauche On part sur la gauche Suivez le Lord On fait un full flank Suivez à gauche Suivez le Lord Et on remonte ils sont en face, ils sont en face Mais comment est il, il, il euh... est C'est Matrix Non les gars, non Non, vous pouvez non, pas non, faire tout fight oh, alors qu'il y a eu Matrix oh, Non, c'est fini Il y a non, Et encore les trois caches top 3 C'est grâce à la communauté qu'on arrive à avoir des gros partenariats donc quand t'as des gros partenariats c'est normal que ça reparte à la communauté. Ouais. Honnêtement, si vous, si vous Vex, euh... vous êtes tous être comme lui, le stream game se porterait mieux. Mais euh, on va pas lâcher de blase. Je <rire> président, non, en tout cas, j'adore ça On a déjà trop dit <rire> Arrête, arrête Aide-moi, aide-moi On est copains, on est copains Et coucou -cou, madame Baby, vous allez bien Bonsoir Bonjour. Ça va très bien, merci alors, ce qui paraît meilleur niveau que Black Ghost qu'on a eu juste avant, t'as eu l'occasion de suivre un peu Ouais, non, mais il était pas fou après, un hein, bon. Non, je rigole. Non, mais... Pensons à Koala qui, pour l'instant. Euh... Non, je regardais le truc de Koala Non Je l'ai vu. Oh non. Avec. Ah, t'as parlé. Vu, vu. Ils sont deux, vu. ils sont deux. Oui, à gauche. J'ai trop le sub. C'est pas grave mon faire Il a un HP à l'intérieur, accroupi comme un mambi. Non Non <rire> Vas-y, Tega Trivia, c'est ton moment Ça va le faire Ah moi c'est... Je tire sur... Oh, je tire sur quoi là J'ai plus, plus de balles <rire> Je tire sur quoi <rire> J'ai tiré sur quoi là mais, elle a tué un mort Je <rire> suis la pire joueuse au monde Mais non Tu viens, <rire> <a> panique pas <rire> Mais une fois qu'ils sont morts, il faut arrêter C'est juste de la méchanceté Trivia Il blague ouais, Quoique, quoique ça se paie là On allait les sound... Oh, oh putain bah après. Eh c'est parfait ce qu'elle nous fait. Qu quoi là okay. J'ai que 23 oui. balles. Tu vas y arriver au goulag. Tranquille. Ouais. Ah mais ça se voit qu'elle voit des BR intrivient. Elle a un vrai gameplay. Elle contourne. 6 balles. Elle recharge quand même. Il est nul, il est nul. Vas-y, crève le Crève, Très crève bon le placement alors, c'est pas sur ce Oui! On temps, Sous l'accord de Choachin bien évidemment. On est sur son live, je lui ai bien, sûr, bien, bien, sûr, bien sûr. Mais on bien peut bien maintenant libérer le chat, envoyer le concours. Vous aurez une commande à taper. Et une personne parmi vous, en direct avec nous, dans quelques instants, va avoir l'honneur de récupérer son Rock Flo Z13. C'est niveau. pilou Côté quoi là, Oui, derrière. avec une arme légère. Voilà. Elle est super, cette arme-là. Cours! contact. Mets la frappe à des pieds! Elle se bat oh, frère okay. Elle se bat frère Oh elle est tellement intelligente L'autre il s'auto-réa so, so Mets la frappe Mets la frappe vite Comment je fais A tes pieds <rire> ah, ouais. J'ai pas la touche non, Je sais pas ce que la Elle a pas la touche Mais si mais je sais pas Il y avait tréma Tréma ait... <rire> Tréma On a le gagnant Quoi De ce petit objet Silver 38 Et oui mon gars Bravo à Silver. toi mon gars Juste en étant là ça, Juste en étant là En soutenant Choachin Oublie-le Oublie-le Ce PC que tu utilises au quotidien qui marche à moitié parce qu'on t'envoie oh, oui. une machine de guerre C'est quoi non, non, mais c'est trop <rire> T'as des pires pistolets du jeu mon frère Non c'est oh, trop que, que sur un mec Oh non bah, Attends il y en a qui est électrique et l'autre qui est... Oh, oui, <rire> Non il y en a un qui est automatique, l'autre qui l'est pas, il se ressemble en ski Non mais en plus je me prends une exécute du turvus. et... sais pas mon jeu Voilà c'était en deux fois, oh, oui, j'aime bien ça, chaud dis-moi, est-ce que t'aimes ça ah Dommage <rire> non, là, là, tu ah non, là faut <rire> que tu t'expliques Non, là faut que tu t'expliques Non parce que c'est pas le setup, suis... c'est pas le setup C'est pas le setup C'est forcément l'humain alors, j'ai l'impression que c'est la connexion, la connexion non, non, internet. Non, c'est hein. l'humain, non, non, non. T'es chez qui ici Qu'est-ce qui s'est passé En tout cas, je suis pas chez moi. Je te dis, moi aussi, je suis pas chez moi. Bon, les filles, on compte sur oh, euh, vous. Bon. Quoi là, Little Big Way, ça va pas être notre game. Non, euh... trop la, la, la loupe ne sert à rien en fait. La bonne chance, Dwight. Tu, tu joues tes. Ouais, pour euh, pour, pour euh... l'honneur, la gloire et l'honneur, mon ami. Ouais, C'était toi ou moi, gros Oh, oh non <rire> Dommage, mon frérot. Non mais après au moins, au moins tu découvres le streamac quoi là hein. Là t'es au cœur du oh, Play c With Me tu vois c'est ce... le ah, vrai ah, ah, Là t'es streameuse là c'est là, là, là, euh, là, là Deux games, là... deux voies les mêmes euh, Donc je te laisse la main, qu'est-ce que t'as à leur dire aux viewers euh, Qui, qui, qui, qui vont euh... peut-être te laisser euh, le choix de récupérer la récompense quand même une seule chose, ultra. <rire> elle a raison, par le cœur Mais elle, elle, elle a entièrement raison. En tout cas, vraiment, c'était un régal d'être ici. J'espère que vous avez extrêmement fou. kiffé la soirée. Euh, merci aux partenaires encore une fois et merci à vous. De fou. Ouais. On essaiera à la prochaine fois peut-être d'avoir encore plus de cadeaux, d'avoir encore plus de temps à vous donner. Si vous avez kiffé le play with me, euh, voilà. Autant ça, de, ça serait génial. De, de fou. Bisous tout le monde. Salut tout le monde. Trop bisous. Ciao tout le monde, prenez soin de vous. Merci encore. Bye bye.